Ouais, à l'origine, euh, bah, je pense que l'argent, c'était juste pour être en train de se nourrir. Euh, par exemple, si le bricolaire ou, ou l'artisan, proposait ses services, à l'origine, bah, c'était pour se faire rémunérer, et ensuite, là, avec la rémunération, c'était évidemment pour se nourrir. Et donc, je me suis dit, vu qu'aujourd'hui, on a de quoi largement produire assez de nourriture, plusieurs années, pour toute la population de la planète, sans, enfin, sans polluer, sans OGM euh, toxiques ou, parce qu'il y a aussi des, enfin, des OGM naturels non toxiques, mais ça, c'est un autre débat. Et, et puisque nous-mêmes sommes des OGM, enfin, vu qu'on n'a pas les mêmes gènes que notre père et notre mère, on est un assemblage des deux, enfin, bref. Ce que je veux dire, c'est, vu qu'on arrive à nourrir tout le monde aujourd'hui, et suffirait si une répartition équitable, et plusieurs problèmes seraient réglés, et, et comme je l'ai dit, une répartition pas seulement des richesses, mais aussi des ressources. Et, on a peut-être encore un long chemin à faire, pour afin que toute l'humanité en profite. Et, et, et bon, euh, on n'a on vraiment pas besoin d'argent pour euh, pour que l'humanité prospère et, et assez d'abondance pour tout le monde. Et... Et à mon avis, ceux qui ont créé l'argent, c'était un moyen d'avoir du contrôle et du pouvoir sur, sur l'humanité. Ce qui expliquerait les différents pourcentages, tels que les 20% sont plus riches que les 80% restants, ou si on pousse un peu plus loin, il y a, il y a 1% qui doit détenir te plus que les 99% d'après ce existent en divers sites, les forums. Quand mmh. de la réflexion à creuser ou à élargir ou...